Et eh bien bonjour à tous les amis c'est aujourd'hui on se retrouve sur Mario Kart DS. Aujourd'hui euh, on va jouer à Mario Kart DS avec des custom tracks. Alors déjà aussi bon, j'ai des custom caractères, regardez le Yoshi là, Yoshira, il est trop classe. <rire> je pense que je vais jouer Mario avec là, ce truc de super NES et après on verra. Ah oui j'ai toutes les cartes. Ah, attends, là. Alors les ça c'est les courses normales et là on a les courses. Bien sûr, si je fais des grands prix et on va peut-être faire une 10... 11h20. Ah, mais du coup, j'ai choisi un personnage. Ah, c'est trop bien, c'est la musique de Mario Kart Double Dash. Je joue avec la manette, comme ça, vous voyez. Le... Bien. Tes lunettes de soleil. Ah le jeu il est en français et ça c'est plus c'est cool ça. ça ça change rien bien sûr évidemment le jeu il est en français ça c'est vraiment très bien je joue avec ma mère ouais. je suis sur téléphone je joue avec une, une ouais, il y a quatre tours ah ouais, elle est pas grande il y a quatre tours c'est pas vraiment là c'est plus des des courses euh... On voit ah, sur le deuxième écran que vous verrez pas vous, on voit le, euh, le tout de... Ah non ça prend aussi des personnages non custom aussi, Ah oh, c'est génial ça <rire> Putain, eh. j'arrive pas à être probé. je suis à 50cc, et j'arrive pas à la dé dé dépasser. Ouais j'ai pris un Mario custom, c'est très, très drôle quand même. Il y a un petit filtre HD, oui ça va ça j'avais oh putain il est clair bien sûr il y a aussi sur Mario Kart Wii sauf que je peux pas le tourner hein Mario déjà Mario Mario Bros oui j'ai déjà du mal à le faire tourner donc ouais. oh putain vas-y j'arrive pas avoir un, un cube je, un... je me coupe Ah, ça a eu des bonnes touches! Allez, ah, pitch! Bon, Merci. Et voire même. Euh, euh, comment ça, Mario 64DS! Je pourrais je jouer avec la manette aussi Je pense que ça bien ça. Moi, je termine le il a c'est super cool! Ouais, mon nom c'est 23. Je m'appelle 23. Course suivante. La claire de lune. Ah, du coup, les noms sont en français. Ah, cool. Oula, le jeu il lag un peu. Ouais. Mais bougez Alors, je connais pas la carte. Euh, ouais, la carte, bah, c'est normal, c'est le custom track. Oh là là, je n'ai pas vu qu'il fallait tourner. Ok, il faut tourner à droite. Ah, je connais pas, hein, je connais pas les custom tracks. Mais ils sont super la euh, Je crois que c'est une, une démo, mais il y en a pas mal. J'ai regardé, il y en a combien de trucs il y avait. Vous voyez Ah putain, j'ai mon truc d'enregistrement sur la carte, pile sur la carte. Attends, je vais ah. Voilà. Le truc qui est bien sur Mario Kart euh, DS c'est qu'on voit les objets des, des gens. c'est classe. aller où là Faut aller où Ah faut aller dans où Non non non, je pense pas. Oh ouais, sur le petit chemin là. Ah, par contre je veux voir du un truc 6. Euh. Non les touches sont en anglais. Ça je peux pas l'enlever. Le carré, de toute façon, ça je verrai pas le carré. Donc là je vais garder. Je... Putain, cette course elle a aucun sens. Je vois pas où faut aller en fait. C'est ça le truc. Ils ont des musiques custom les courses. Le tour 2 Comment pense Ils ont réussi à faire un truc comme euh, quoi il y a un seul tour aussi la course elle est hyper bien Ouais, je joue avec un Mario assez magnifique en soi. C'est le Mario de la Super NES, euh, texturé en HD pour. Euh, Ouais je joue avec un Mario custom, après je jouerai avec Yoshi custom parce que c'est trop drôle. Bon. bon après si on voit pas devant donc euh, on verra que Yoshi bleu euh, Ça ça sert à rien de garder donc, au cul euh, parce que c'est un faux cube ça garde... Ça sert à rien de garder au cul donc ça sert à rien moi j'ai envie qu'on passe dans l'eau. Bah il faut en fait pour qu'on puisse passer dans l'eau en fait il faut un faux un faux truc haut. Ils mettent juste la texture de l'eau et on, on, on passe euh, dedans. Viens voilà. là je gère mieux la course que tout à l'heure. Euh... Ah, oui, la ronde, ouais, il avance, ouais, il a mis 3000, ça va bien. Il y a deux bananes, ça va bien. Cool. On est pas comme dans Oh putain, déjà que vous voyez rien, que vous voyez quelque chose. Bon, enfin moi, il a mis des flèches. Non, je crois que... Il y en a d'autres Ouais j'ai pas custom j'ai l'impression voilà il a pas que ce que je Mario c'est le super warrior en fait de super sens grosse enfin que je disais ça je me mets que dans le monde voilà il n'y a pas les alertes pour les carapaces qu'on va dans les cartouilles j'ai l'impression ouais et tiens va m'en renvoyer une c'est bien que ce que je fais lui il peut ah bon d'accord bah, voilà, ah, ça c'est fait. Ouais vas-y. Ah il n'y a pas d'alerte pour... Euh, dans ce jeu pour les carapace et tout. Ah, 3 minutes, ça trouve. ça. Qu'est-ce que c'est -ce que ça Je passe avec le Préorique J'ai l'impression que c'est ça ouais. non Ah non, c'est complètement... Ah ouais non C'est quoi What On passe dans un train Non, non, non, non il y a un des trains Ah, je connais pas En plus, il y a des flèches pour me montrer donc euh... Ok J'aimerais bien faire deux coups de chasse. Put, dégage.. Non, ouais, vraiment ben ouais, euh, que. Ouais. Moi je préfère faire le grand prix, parce qu'en fait. Euh, au grand prix.. Euh... Okay. C'est plutôt le début que, que c'est chaud parce qu'il faut tourner deux fois. Ah non ça va, ça va. T es, t es... Ouais, la première fois tu trompes mais après tu trompes plus quoi. Ah mais non, non c'est on simple en fait. Bon après elle est pas très compliquée. Au début j'ai cru que c'était très mais pas du tout. pas du tout je ferai un montage pour que vous voyez euh, euh, que l'écran de Mario mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Plus, ouais, je vois le son du jeu comme ça voilà ouais non c'est pas c'est pas compliqué juste pour les couloirs là. Là, je crois qu'au début j'étais vraiment très très rapide. Moi ouais, je prends les personnages custom aussi, hein. ouais. alors Les courses de bataille sont pas custom, elles sont euh, normales. Ça, ça, okay. Je garde ma balle. Putain, oh là. On s'il n'y a pas de carapace de... Ok. Non je veux jamais en manuel. Ah non, avant je tout le temps. Ok, dernière course de sous-coupe. On sent que c'est des Custom Tracks. Euh... Et je crois qu'il y a un euh, sentier en et Je crois qu'il y a des courses qui viennent de votre console. En fait. Ça, je le fais direct, Donc mais... okay, je vais vois aussi. Ah il, a... ah, il y a un casque de. Un casque de euh, frère marteau, c'est bien euh, d'un d'un grand que je crois qu'il n'y a pas beaucoup. On n'a jamais eu ce. Euh, euh, okay. Pour l'instant c'est, euh, je crois que dans cette ramade. Tiens, mange-toi ça. <rire> je l'ai dégommé, pitch Bien sûr, il faut un patch. Donc euh, moi je la moi j'ai une clé USB, alors du coup j'ai pu en envoyer la ROM sur mon téléphone. Ah oh, c'est stylé ça, ça fait un canon. Oh. Hmm. Bien sûr, il y a aussi des musiques custom, ça c'est super cool. Oui, on a eu des musiques de ma de boudot D'ailleurs que j'aimerais bien le faire, sauf que bah j'ai pas de gouttes et mon PC est pas si puissant pour retourner de la GameCube. choules je suis pas trop à il y a des trous faut faire attention mon moi je mets pas ma banane ouais dans ce jeu c'est là où t'as un manque j'ai reçu une passe bleue dans la gueule Je l'ai entendu à la carapace. Voilà, c'est déjà j'ai joué sur PC. J'aurais pas la carapace. Ok. La course, elle est pas longue. j'ai jamais eu une course très très très longue. Ça dure un tour. Par contre, je pense que ça en vraiment très Mais tu vois, là, si j'aurais joué sur mon PC, déjà, j'aurais pas le son. Mais vrais il oh Oh putain, ouais. Et, euh, et puis le jeu sera enlevé. bon ça passe pas grand chose parce que si on pas parce que, écoute, mon animateur prend la France je crois que c'est intégré même. je crois que si je prends une Rome euh, une Rome euh, je sais plus une Rome américaine je trouve que ça va être très grave quand même parce que dans les paramètres de l'ordinateur, j'ai mis le français pour que ce soit français. Oui, c'est pareil pour la. Euh, c'est pareil pour, euh, pour la GameCube, mais la Wii. Si tu choisis euh, euh, dans les paramètres RAM française, même si c'est une RAM américaine, ou là je sais, même si c'est une RAM américaine, tu mets euh, dans les paramètres langue française, ça va mettre euh, ton jeu en français, quoi. Comme ça, je le fais tout le temps. Ça, j'ai du beau à ouais, C'est super cool. Les trois bananes, je suis pas obligé de garder les mains. en dessus. En plus, j'ai trois bananes, trois carapaces qu'à me jeter. Je ne le recevrai pas. Donc, je suis pas obligé de garder sur le bouton L. Mais ce bouton L, ça va rien. je crois que c'est Ramac là on peut une jouer sur une vraie DS mais c'est ultra compliqué, il faut la craquer et tout. Euh, voilà, faut pas faire ça si tu sais pas euh, qui prendre et tout. Ça, autre hein. prendre un téléphone ou un, un PC. Je craque ça, c'est compliqué. Téléphone, c'est beaucoup de mieux. Sur téléphone, ça va pas changer la chose enfin, je lui garde sur téléphone, ça va pas infecter ton téléphone. Parce que si tu craques ta DS, ça va infecter ta DS, hein, un truc comme ça, je pense ça. Ah, je vais vous faire foutre. Hein. Ça, je peux pas l'éviter. Ça, la carapace, on peut pas l'éviter pour l'instant. Je vais vous dire, pour l'instant, ben, dans Mario Kart. Non, dans Mario Kart 8, 10. Celui de la Switch, on peut l'éviter. Voilà, avec le moi ouais, Voilà. Avec le klaxon dans Mario Kart 8, le dernier Mario Kart qui est sorti depuis longtemps, je pense pas qu'ils vont faire un Mario 49 parce que là ils ont fait des custom tracks ça c'est ça fait 14 minutes on joue group... et c'est la dernière courbe de cette coupe Première coupe assez sympathique JK la dernière je préfère faire des coupes parce en fait, ça va me dire tout le monde Je ouais. On joue un peu, Peach. Ah, Peach, il a changé. C'est quelque chose que je te stade. Ok. Mario, <rire> bah, on le voit pas sur le de... bon, côté parce qu'il est... est en bas. En ah, il fait son signe dans... dans le premier Mario Kart. Ah, c'est stylé. Classe B. Oh quoi enfin, c'est je... classe B. Coupe en or, un voir. Oui on a juste au tapé euh, un truc à chaque fois. En fait j'ai déjà tout débloqué en fait. Ok ouais, bien. Ah oh, c'est Donkey Kong Junior ça non <rire> Ah ça c'est euh, Smash Bros Melee, des.. Ça c'est quoi ça, Luigi C'est Doctor ou Luigi, c'est ça Non pas... oh, Je sais pas. Ah je vois pas encore. Fait. Rob c'est quoi cool. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Plus... <rire> Le buzzer de. de. du dessin de Des milieu. Donc, route Todd. <rires> Alors, route Todd. Bien sûr, on fera pas tout. Ah, quoique. Oh, on a 5 tours. Ah, elle est courte. Encore la musique de Marine 4. Oh, elle est courte, Je vais bien sûr, sur les est sur la carte. Dégage. Ah, c'est bien, il y avait du molle. Ah, si on voit un peu les lunettes. Je sais pas si on peut voir. Euh, euh, le Non, mais c'est plus. Non, euh, ah, mais il court. Ah ouais, 37 secondes. 30... Je suis à 37 secondes. Ah oh ouais, quand même. C'est pas long. Ah ouais, il ouais, un pas trop. Un peu plus... mmh. Mmh. Bon, là, c'est la guerre entre Waluigi et moi. là Il y a un de merde. Ah putain, son. Si ah, ah, je me rappelle pas si. Oh putain, je suis pas affaire. Je me rappelle pas si. Euh... Ah, ouais, petit, tu peux pas passer ça quoi. T'es obligé de tomber dans le vide. Ah ouais, c'est chaud. La grosse, elle est sympa. Je sais pas si on autre part parce que. Ouais, J'ai pas trop ouais. trop. Putain, c'est génial cette Ah ouais, Je crois qu'on a un moment. Bon, je fais une coupure, Mais arrêtez Putain, mais arrêter de donner des bananes je suis deuxième c'est rien on va pas rattraper si j'ai fait des bananes là je fait beaucoup plus rapide que comme... moi oh oui bien oh ça fait chier bah vu que j'ai pris quand j'étais deuxième je serais plus gros ou gros avant lui un petit peu avant voilà. On aime, on connaît, ouais, la course elle est pas longue, elle est courte. Alors hop, je fais là, dernier tour. Waouh, mmh, mmh, wow, je l'ai mis un trou. Putain, oui, je l'ai mis un trou. Ah oh, mais je vois plus rien. On a fait une carapace bleue. On dit oui, on dit oui mais en oui. C'est là où il y a plus de carapace bleue. Ouais, bah oui, vas-y. Défense. Non, le cas il est pas mal aussi pour ces carapaces bleues. Il bah, est encore dans le Trop con. Un monde de bleu que tu prends. Cayenne. Flocon. Okay, Cayenne, flocon. Ah, apparemment, c'est que des courses. Qu Cracks. What? Moi la carte, la mini carte elle est toute petite c'est bizarre Vas-y j'ai une banane Après là je suis tout prêt C'est moi bon, c'est une musique de Mario Kartoui Ah oh, c'est génial mmh. hey, En vrai j'ai envie de jouer à Mario Kartoui oh, J'y ai pas encore fait sur la chaîne truc. Alors lui il est trop con hein. Non je t'affiche, il est vraiment trop con. Et pas Je Je suis en train de je aussi. Putain, non, non, on voit rien. Encore un niveau de la neige. Oh, il va se manger la banane. Non. Ouais, bien Je pense qu'on va attendre plus de que autre chose. Non, mais je vois, euh, elle est pas longue, c'est pour ça qu'il y a trois tours. Ah là, c'était un empire, c'est du coup à ah, cinq tours. Comme oh, ça, s'ils mettent euh, plus de tours, ça veut dire qu'elle est plus courte que les autres. Ouais. Mais ah, là tu vois, là, il y a des. Putain, je ne vais prendre rien, mais c'est juste. Je vais faire ces bologies. Je vais faire c'est bologies. Euh... Hum... Ah, bah oui. Ouais, bah non, la banane, elle est cassée. Ouais, je suis une bonbon. Ouais, vous va me dire une bonbon. Je vais vous en ça en vrai. Ah, non, tous vendus en même temps. Mais là, je leur mets des trous. Non, moi, je suis en 50 CC, mais je leur mets des trous, quoi. Je, je vois rien. Oh, il ouais, a fallu tomber. Vous avez vu ça Il a fallu tomber. Ouais, ça, me... ça me fait C'est trop bien, c'est ma musique ouais, ah, de marque oui Ah elle s'est pris le mur. Putain, je la sens Ah mais quelle bande de fils de mmh. Oh tiens le bon bien ils m'ont volé ma carapace Ah ouais j'en ai une autre coup là Ouais par exemple j'en ai une autre j'ai fallu me prendre banane Si hein. je peux me prendre banane et que je vais dans le cul la carapace je l'ai plus là Oh je suis encore premier Ah on m'en... Euh, je termine la course quand même hein. Ah Je l'ai entendu mmh. La carapace bleue Merde c'est une faux. Oui ah, j'arrive euh... Ok me revoilà On a une coupure sans que je vous prévienne Qu'est ce que c'est que ça <rire> C'est trop drôle oui Ah non mais là je vous crois trop dans ma Une carte oui il a pas pris de quand même s'il a mangé la banane mais quel enculé oh. c'est vrai Wouah c'est bizarre Je <rire> J'allais mettre ta banane avant <rire> Oh, mais c'est beau C'est trop bien Ah il y a des gens ils sont morts Beaucoup de couleurs Oula Oula je suis perdu Parce qu'en fait il y a trop de couleurs Parce <rire> qu'en fait il y a trop de couleurs et du coup je ne comprends rien Voilà voilà toi Voilà là c'est bien la couleur mais je il se faisait bien tourner <rire> C'est pareil Putain j'ai un genre bien en deuxième Bon il hein, faut pas y mettre 3 C'est tout droit en fait. Il y a pas. Hein. Oh presque. Touché. Mais je rattrape, hein. ouais, il va la rattraper. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut vous dire on n'y a besoin de plus en c'est une carapace verte parce qu'il peut clairement bien viser et me <rires>, toucher par le cul. Il va tirer a une carapace rouge dans le courant. Comment ça Comment ça va toucher oh, bah, Je retiens maintenant. Une <rire> carapace, ça sert à rien. Ok donc euh, dernière course route des cieux c'est carrément une route dans les airs ah ouais trop bien attends pour ça oh il y a des tuyaux les gars oh il y a des pièces là haut putain ils sont animées en plus mais c'est trop bien fait ouais ouais ouais Fais gaffe, je suis... Regardez, les pièces là-haut Oh, mais c'est génial Mais quoi, ça est bien ou quoi Non, je ça... mais on tourne beaucoup ouais. Bouge Goûtez-le, toi Oh putain, il y a des terraposes Oh ouais. là Eh ouais, mon gars Oh putain, je vois rien. rien. Euh, faut tourner quand Parce que ça, je m'en fous de euh, rien de voir dans les vrais cours. Ah, j'ai l'impression qu'on pouvait poudre, euh, marcher sur le cube. Je vais essayer d'y aller après. Oh, Ah oh, oh, ouais Ah oh, mais je suis tombé. Ah oh, ouais putain, j'ai essayé. Je suis seulement deuxième. Ah oh ouais, ouais, ça pardonne. <rire> je suis passé dedans. J'ai rien eu. Je pense va C'est les deux pièces. Bon, pour coup, elle est prendre, on prend pas les prendre. On a un coup de cube. ouais bien sûr je pourrais pas cru Ah mais Kong, il il tient constamment son baril ouais. Mais il tient tout le temps quand même Je pense que c'est du son aski Comme ça Pas du tout euh, Là je ne sais plus, je suis perdu ouais. Quand il a le troisième C'est vrai quand est-ce qu'il m'a dépassé son cul est-ce qu'il me dépassé lui de j'ai même pas vu qu'on bah super si on me un champignon c'est pas du bon, dégage putain quand je l'ai poussé alors oh, il manque une pièce là ok ok mais comme si ça se voulait voir, grandir avant un peu. Ouais, je vais grandir avant. Non mais je pensais qu'on grandissait longtemps. Ah c'est un dernier tour. Hein. en plus Ce sera la dernière course. Si mais euh, si vous voulez voir tout très course par vous-même, n'hésitez euh, pas. Je vous donnerai le lien. Si vous voulez voir toutes les courses par vous-même je suis là pour ça, encore Par contre il faudra avoir un PC. Parce qu'on font un patch en fait. Ouais je voudrais que je retrouve le lien où je vous le trouvais. Je crois que vous pouvez trouver ça sur le game banana. 4 minutes à la durée, elle a duré d'accord. Voilà. Je vais vous montrer euh, toutes les coupes, euh, toutes les courses qui restent euh, sans montrer. <rire> ça, ça sent plus Je peux passer ça Ah, oh, génial. Un peu. Donc, c'est quoi ouais, là Est-ce que j'étais suis... un peu plus lent Un ah, jour, Donc Je vais douce. Tous... Je vais vous montrer, donc, fout. Euh... Non, non. Vais... Euh, non, je ne retourne pas dans les courses. Donc, on a fait ça là, celle-là. Alors peut-être que je ferai une autre vidéo, celle-là, celle-là, celle-là, celle, -là. Euh, celle, -là. celle, -là. celle -là. Ça c'est que des courses d'autres jeux. Celle-là, non. non. Ah ça c'est des autres jeux. Et ensuite il nous a ça. Voilà. C'est encore beaucoup de courses. Et après. Est-ce qu'on peut y aller sur ce Ah ouais, mon tour ok. Euh, c'est juste qu'en fait, ces courses-là, ils sont pas encore terminées et euh, c'est pas grave, après. Mais bon, non, non, il nous en reste encore beaucoup de courses à faire, mais ça sera peut-être, euh, ouais, sûrement bon pour une prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour euh, cette vidéo, et ciao les amis.